oui Women, content de vous voir, d'élite n'a pas été vendu. Et oui, déjà deux semaines que la nouvelle a tombé, le 4 décembre, Emerald L Thérapeutique a résilié le contrat avec Quinto Ressources. Avant de vous en dire plus, on va faire une dégustation avec un cannabis qui m'a été donné d'un abonné. L'abonné Mystère, qui fait pousser son propre gélato. Écoutez, Gélato, c'est écrit, donc ça veut dire que c'est vrai. Euh, notre ami ici m'a envoyé ça dans un con contenant, là, un ziploc euh, sous vide, pas d'air, compressé. Euh, les trichomes, là, il y en a pas beaucoup, ça a été écrasé. Euh, j'en ai fait une petite partie gélato Euh, écoutez, j'ai pas été chanceux Ça fait trois fois que je reçois du gélato par les abonnés Les trois fois, cariophilène, dégueulasse J'aime pas ça, je l'aime pas le gélato, je l'aime pas, je l'aime pas Pourtant, quand on regarde sur les flics, comment c'est fait du gélato? Ben c'est fait avec du sunset sherbet Et pourtant le sunset sherbet c'est fait avec du pink, pink panties Que je ne connais pas Mais le sherbet c'est fait avec du girl Scout cookies Et le gélato c'est fait aussi avec du Tin Mint Girl Scout Cookie et le Tin Mint Girl Scout Cookie, un phénotype de Girl Scout Cookie très populaire comme le Platinum Girl Scout Cookie, un autre phénotype très populaire du Girl Scout Cookie. Mais c'est fait avec du Durban Poison et du OG Kush. Donc OG Kush Girl Scout Cookie, Tin Mint Girl Scout Cookie, on aimerait savoir un petit goût gazé là-dedans, ou un petit goût de pâte à biscuit, ou un petit goût de... Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Euh, je te recommande les produits tweed, cariophilène à l'os. À chaque fois, c'est un produit gagnant pour le cariophilène. Donc, le gelato ici, on va prendre une puff. Et on va le mettre de côté. Verdélite. d'élite Écoutez, euh... Si on regarde ici, Riaz Bandeli, hein, le CEO, le président de Emerald L Thérapeutique, qui est basé en Colombie-Britannique. Il nous dit ici qu'il devenait de plus en plus évident que Quinto ne serait pas en mesure de conclure la transaction proposée. Écoutez, 88 000 pieds carrés à saint eustache au Québec, c'est là que se faisaient euh, les produits souvenirs Verdélite. Mais ça va continuer à se faire. Euh, on sait que Emerald L Thérapeutique, quand ils ont vendu Verdélite, les installations de Verdélite avaient quand même pris la peine de garder la marque souvenir. Et la marque souvenir avec le GG4 Pamplemousse, le GG1 Pamplemousse, le Dog de souvenir. vous savez, les trois produits dans l'enveloppe bleue, ben, il est exposé d'aller se faire faire en Colombie-Britannique. Et ce que Women avait très peur, c'est que la qualité, elle a peut-être changé. Peut-être que euh, l'équipe de Emerald L Thérapeutique n'aurait peut-être pas été capable de faire le même cannabis que l'équipe de verre Elite. De plus, le cannabis qui est fait en Colombie-Britannique, ben écoutez, le transport de la Colombie-Britannique au Québec, 2, 3, 4 jours, euh, moi j'aime autant qu soit mieux qu'il soit fait à saint eustache c'est tout de suite collé là, sur le réseau de la SQDC. Pourquoi que ça n'a pas été vendu? Pourquoi que ça n'a pas été euh, fait, cette transaction-là? Eh bien, écoutez, euh, c'est écrit ici qu'il y avait la possibilité d'annuler le contrat, de résilier le contrat. Et puis, euh, Quinto n'a pas satisfait aux conditions, et y compris les exigences pour obtenir y compris les exigences pour obtenir la bourse. J'imagine que la bourse, euh, c'est l'argent, le cash. Et euh, approbation des actionnaires. D'après moi, là, les grands boss de Quinto Ressources, euh, ça ne leur tentait pas d'investir dans le cannabis. Et ils voulaient continuer à investir dans les compagnies minières, les compagnies de minerais. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, là, euh, ça n'a pas passé. On sait que Verde Elite, là, euh, ont des bonnes installations, saint qu'il qui avait une très bonne équipe. Je ne sais pas si les employés euh, venaient. Quand tu achètes une compagnie, les employés viennent avec. Donc, euh, ça va rester avec Emraël Thérapeutique. Et le président, là, euh, dit un petit peu plus loin dans, dans, la, dans le petit message, ici. Euh. Verdélite demeure une opération de production de cannabis sophistiquée avec une base d'affaires croissante au Québec. À l'avenir, nous envisagerons d'autres options pour l'entreprise Verdélite. Je ne sais pas qu ce qui va arriver avec ça. Euh, Est-ce que Verdélite vont faire d'autres produits du cannabis en fleurs séchées? Est-ce que Verdélite vont faire du hashish? Est-ce que Verdélite vont faire... De l'huile de CBD? On verra. Donc, euh, mais en attendant, nous sommes heureux de continuer à exploiter cette installation et de produire des produits de qualité à vendre sous notre marque à succès Souvenir au Québec. Donc, euh, on va prendre une autre petite pop de gelato. Et on sait que notre euh, ami Mystère m'a envoyé deux variétés, le gelato et une autre variété que j'ai... Euh, Oublié le nom donc moi je suis content, je suis content que la transaction n'a pas été transigée, j'avais eu un contact avec Quinto Ressources, j'avais contacté cette personne au mois de septembre, il m'avait dit qu'il allait avoir justement une rencontre avec les actionnaires à la fin du mois de septembre et je lui ai demandé si je pouvais être contacté au mois d'octobre, il m'a dit que oui, Sans réponse, sans réponse, je comprends pourquoi Écoutez, euh, ça ne s'est pas fait. Puis, je comprenais, hein, parce que ça faisait une couple de semaines que je me posais des questions, si cette transaction-là allait se faire. J'avais pas de nouvelles de mon contact et euh, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. La transaction n'a pas été faite. Ça a été résilié. Écoute, j'espère que tu es content. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, euh, donne-moi ton opinion. Est-ce que, es Est que tu es content Est-ce que tu t'en calisses? En plus de ça, j'aimerais que t'ailles voir mon Instagram. Oui, Command va t'acheter un bijou pour être cool comme Winman sur shopurbanice.com. 25% de rabais, code promo en bas. Windy Command va voir des photos sur ma grow, l'évolution de ma grow. Beaucoup de personnes aimeraient que je passe sans floraison. Mais on ne fera pas ça tout de suite. Donc, un peu plus de suspense avec la Grow a Winman. Est-ce que ça va défoncer ma tente? Est-ce que ça va défoncer la lumière, le plafond? On verra bien, on verra bien. Je vous adore, comme d'habitude. Verdélite d'élite n'a pas été vendu. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!